Cette idée recherche de fuite sur un réseau extérieur dans un camping. Le client avait observé une perte de pression. Il a posé une vanne et donc le réseau fuyant qui se situe entre cette vanne, le local piscine que nous voyons là-bas au bout et un petit pont tout là-bas. Après injection de gaz au niveau du pont, nous avons suivi la canalisation et repéré la fuite. Sur le PE, ah. cet endroit-là, ah ouais. un, un, une longueur de godet comme ça, au moins, je peux le, je peux le bras Sur Un raccord fuyant, ouais, c'était cette idée recherche de fuite.